Bonjour à tous, figure de rock intermédiaire, miroir, main droite. avec les explications, donc début, 3 et 4 séparations, 1, 2, on change de main, main droite, main droite, changement de place, les garçons, on fait un demi-tour à gauche, 5 et 6, on change de main, main gauche, main gauche, les filles tournent à droite, 1, 2, les garçons, on fait 3 quarts de tour à droite, 5 et 6, et on regarde, entre beau profil, côté droit, la danse se passe sur le bras, et on l'amène à notre gauche, 5 et 6, prise en taille, de gauche à droite, en tournant, 5 et 6. Et devant, 3 et 4, niveau à gauche, avec le petit break à la fin, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3 et 4, 5 et 6. Explication de profil, 3 et 4, séparation, le 1 devant toujours pour les garçons, on change de main, 5 et 6. Le 1 également devant pour les filles, il faut bien lever le genou et faire le 1 sur place, changement de place. 1, 2, les garçons tournent à gauche, 5 et 6, main gauche, main gauche, les filles passent dessous, les garçons, on fait trois quarts de à droite, 5 et 6, les filles sous le bras, 5 et 6 à notre gauche, je l'amène à la main à droite et je tourne sur le 5 et 6, 5 et 6, sortie, 1, 2, 3 et 4 à gauche, libre à gauche, 1, 2, barre. Cin Là, on joue sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. En musique. 3, 4. Et de profil.